Moyennant un certain nombre d'hypothèses, nous allons établir ensemble une relation algébrique qui va relier le nombre d'extracteurs que l'on a dans notre extracteur à courant croisé et l'épuration que l'on peut obtenir avec ce nombre d'extracteurs. Alors, on retrouve les mêmes hypothèses que celles que nous avons faites pour euh, les constructions sur diagramme rectangulaire, à savoir que le débit de solvant est réparti de la même manière sur chacun des extracteurs, l'on a immiscibilité totale entre le diluant et le solvant et que le soluté est dilué. Et on va rajouter une quatrième hypothèse qui est que l'on a un coefficient de partage constant, donc euh, qu'on notera grand K. Donc vous vous souvenez, ça correspond à euh, une, un domaine de la courbe d'équilibre où en fait cette courbe d'équilibre est une droite. Elle va donc se confondre avec sa pente. Alors, on va tout d'abord rappeler que à la sortie donc, de chacun des étages, on a l'équilibre thermodynamique. Donc, le Yi est égal à K fois Xi, K, fois K étant le coefficient de partage. Donc, on a euh, cette relation, cet équilibre thermodynamique entre le Xi et le Yi, entre guillemets. Et donc, ils sont reliés par le coefficient K. Alors, comme on a les mêmes hypothèses que ce qu'on avait utilisé pour le, comment, le diagramme rectangulaire, bah en fait, ce y il est égal à ce qu'on avait déjà démontré, c'est-à-dire moins nL sur v x plus nL sur v x moins 1. Alors, on va pouvoir sortir de cette équation la valeur de x Donc, ça va nous donner nL sur v sur K plus NL sur V fois XI moins 1. Alors, on va un tout petit peu euh, réarranger ça. On va faire apparaître un L sur KV de cette manière. Et donc, on retrouve le XI moins 1. Alors, ce L sur KV, on va lui donner un nom. C'est le rapport de partage. Alors, on continue nos écritures. Donc, on va reprendre euh, ici. Donc, si j'ai remplacé ce L sur kv par petit r, je simplifie un petit peu mon écriture et je vais avoir nr sur 1 plus nr, x moins 1. x moins 1. Donc vous voyez que là, j'ai finalement établi une équation de récurrence, puisque j'ai relié xi et xi-1. Donc à partir du moment où je l'ai écrit une première fois, mais je vais pouvoir de la même manière dire que bah, xi-1, c'est nr sur nr plus 1, xi-2. Donc du coup, je vais avoir le xi qui est égal à nr sur 1 plus nr au carré, xi-2, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à nR sur 1 plus nR à la puissance i, xi i moins i. Et xi i moins i, c'est quoi ben, C'est tout simplement le titre de la solution xA. Alors maintenant, si je décide d'appliquer cette équation pour i égale n, donc ici, je vais écrire xn, ici, je vais avoir puissance n, et finalement, je fais apparaître la fameuse équation algébrique que je cherchais, c'est-à-dire que xn, je vais passer le xa ici au dénominateur, c'est tout simplement nr sur 1 plus nr à la puissance n. Donc on a relié le nombre d'extracteurs que l'on a dans notre extracteur à courant croisé avec l'épuration qu'on va pouvoir obtenir, donc la façon de calculer le petit xn. Alors, voyons cette équation représentée sur un graphique. Alors, ici, on a en ordonnée une sorte de représentation de l'épuration, donc xn sur xa. Et en abscisse, on a le fameux rapport de répartition. Donc, je vous rappelle que ce rapport, c'est L sur Kv. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur ce graphique Tout d'abord, on voit qu'on euh, bah, a toute une zone qui est inatteignable. Alors, nous, on a envie d'avoir un Xn sur Xa petit. On veut que le, le Xn soit le plus petit possible pour avoir une épuration intéressante. Donc, on a envie d'être plutôt dans cette zone-là euh, du graphique, dans la partie basse. Et puis, on a aussi envie d'avoir pas trop d'étages pour pouvoir réaliser cette, euh, cette opération. Donc, on a, donc on a plutôt envie d'être euh, au niveau de, des petits nombres petits r. Et donc, finalement, bah, vous voyez qu'on va vouloir essayer de travailler dans cette zone pour avoir une épuration euh, intéressante. Le plus possible avec un R petit pour avoir un nombre d'étages qui ne sera pas trop grand. Et donc, pour avoir un R petit, mais en fait, le débit. De la solution, lui, il est imposé. De la même façon, le coefficient de partage est imposé. Donc, le seul paramètre sur lequel on va pouvoir jouer, c'est le débit de solvant. Donc, pour avoir un R petit, ben, on va devoir consommer beaucoup de solvant. Et c'est un des inconvénients importants de, de l'extracteur à courant croisé, c'est qu'il va consommer beaucoup de solvant. Alors, pour établir cette relation algébrique, nous avons dû faire beaucoup d'hypothèses relativement fortes. Mais ça nous permet de bien comprendre le fonctionnement de notre extracteur à courant croisé et donc son inconvénient principal qui est d'être fort consommateur en solvant.